Étudions ensemble deux propriétés qui vont nous permettre de savoir si un parallélogramme donné est un losange. Première propriété, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Effectivement, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur, en particulier les côtés bleu et rouge d'une part, et les côtés jaune et vert d'autre part. Comme par hypothèse, les côtés bleu et vert ont aussi la même longueur, alors c'est le cas de tous les côtés, d'où les résultats. Seconde propriété, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Effectivement, le point A est alors sur la médiatrice de la diagonale BD. Donc A est équidistant de B et D. Autrement dit, les côtés consécutifs AB et AD ont la même longueur. Et à l'aide de la propriété précédente, on en déduit alors le résultat. Pour terminer, observons l'emboîtement des différentes familles de quadrilatères. Un certain nombre d'entre eux possèdent des caractéristiques qui font d'eux des parallélogrammes. Et au sein de cette famille, en ajoutant d'autres caractéristiques, on trouve les losanges. Le franchissement d'une frontière encadrant ces groupes, ici représentés par les flèches rouges et bleues, est possible par la connaissance d'une propriété caractéristique parmi celles que l'on vient d'étudier.